Un ex-procureur général américain appelle à des sanctions contre l'Algérie, à cause du polisario. Cannes, des nouvelles donnant une longueur d'avance à l'Algérie Un ex-procureur général américain appelle à des sanctions contre l'Algérie, à cause du polisario. L'Algérie doit rendre des comptes pour son soutien au mouvement séparatiste du Polisario. C'est l'avis de Mark Brnovich, ancien procureur général américain pour l'État de l'Arizona et qui s'exprime dans une tribune publiée sur les colonnes du Washington Times. Les puissances mondiales sont sur le pont de désigner la Russie comme un État qui soutient le terrorisme au vu des atrocités qu'elle a commises pendant l'invasion de l'Ukraine. De ce fait, la Russie va rejoindre une liste d'autres pays comme l'Iran, la Corée du Nord et la Syrie qui, tous, figurent sur la liste du département d'État des pays sponsors du terrorisme, écrit Marc Brnovich. Cependant, ce n'est pas seulement la Russie qui doit être ajoutée à cette liste, mais aussi l'Algérie qui doit rendre des comptes pour son soutien au front polisario, ajoute l'ex-procureur général de l'Arizona. Marc Brnovich explique que, pendant des décennies, et avec l'aide de l'Iran, Alger a apporté un soutien matériel et militaire au front polisario, une organisation terroriste au Sahara occidental utilisée pour déstabiliser le voisin marocain. L'ex-procureur général américain rappelle en plus les inquiétudes qu'ont toujours suscité les accointances du Polisario avec les groupes terroristes dans la région du Sahel. Assez d'éléments accablants, selon lui, pour demander des comptes à l'Algérie et à ses protégés. Cannes 2025, des nouvelles donnant une longueur d'avance à l'Algérie, Invité de la radio algérienne hier, vendredi, le président de la Fédération algérienne de football, Jaid Zefizef, a évoqué le sujet de la Cannes 2025. En effet, lors de son intervention sur les ondes de la radio algérienne, le premier responsable du football algérien a indiqué que la Confédération africaine de football a reporté la date de l'annonce du pays qui accueillera cette compétition. La CAF a reporté la date de l'annonce de l'identité du pays hôte de la CAN 2025. Prévu initialement pour le 10 février 2023, l'annonce du pays organisateur est décalée pour la troisième semaine du mois de février, dit-il à la radio nationale. Ainsi, l'instance africaine du football prolongera le suspense quant à l'identité du pays qui aura l'honneur d'accueillir l'événement phare du football africain. Annonçant sa candidature pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie devra prendre son mal en patience pour savoir si elle accueillera cette compétition pour la première fois depuis 1990. Néanmoins, cette attente pourrait s'avérer bénéfique pour l'Algérie plus qu'un autre détail serait sur le point de prendre forme. Cannes 2025, l'annonce du pays organisateur sera faite en Algérie? Avec l'engouement qui a accompagné cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, tout pourrait changer à chaque jour qui passe. Ainsi, le changement de la date de l'annonce pourrait être assorti d'une nouvelle décision relative au lieu de la tenue de cette cérémonie. Lors de son intervention sur les ondes de la radio algérienne, le président de la FAF, Jaïd Zéfizef, a dit que, au vu du calendrier chargé du comité exécutif de la CAF, l'annonce du pays organisateur de la Cannes 2025 pourrait avoir lieu en Algérie, explique-t-il. Un indice qui réconfortera le dossier algérien déjà fort de plusieurs atouts. Candidature de l'Algérie pour la Cannes 2025, un dossier sans bavure. Avec la nouvelle dynamique qui caractérise les infrastructures sportives en Algérie, la prochaine édition de la Cannes est fortement pressentie pour y être. Construction de nouveaux stades, rénovation d'autres, le parc des bâtisses sportives nationales a fait peau neuve. L'accueil du Shan 2022 n'est qu'un simple avant-goût pour ce qu'il serait l'une des grandes organisations si la Cannes aurait lieu en Algérie. C'est ce que le président de la Fédération algérienne de football, Jaïd Zéfizef, confirme. Nous avons déposé un dossier solide et doté de plusieurs atouts. Nous allons le défendre coûte que coûte, a-t-il affirmé à la radio algérienne hier vendredi. Le président de la FAF a ajouté, ⁇ Nous sommes convaincus que notre dossier sera parmi les meilleurs. ⁇ Les dirigeants de la CAF et de la FIFA ont conscience que l'Algérie est un pôle sportif important, indique-t-il. Organisation de la Cannes 2025, l'Afrique soutient la candidature de l'Algérie. Le dossier algérien pour l'accueil de la Cannes 2025 n'est pas uniquement doté d'atouts intrinsèques. En effet, Plusieurs pays africains ont montré leur soutien au dossier de l'Algérie. Outre le Cameroun, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, c'est au tour de la Tunisie d'afficher son soutien. Ainsi, la Tunisie se positionnerait du côté de l'Algérie pour l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2025. L'information a été relayée par la presse tunisienne qui indique que tout porte à croire que la Tunisie soutiendra l'Algérie sur le chemin qui mène à l'organisation de la Cannes 2025.